Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo Une stratégie puissante pour réaliser plus de ventes. Mais avant de la partager avec toi, j'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais qu'on est tout le temps en train de se vendre Oui, on se vend auprès de notre famille, de nos amis, euh, d'un recruteur, euh, auprès de nos enfants, auprès de notre environnement. Mais là, je vais te donner un outil très puissant qui va te permettre, quel que soit ton secteur d'activité, que tu vendes quelque chose de physique ou un service, comment mieux convaincre tes clients parce que la manière avec laquelle tu vas présenter ton service ou ton produit va être séduisante. Alors, il y a quatre étapes. Première étape, quelle est la promesse que tu fais à ton client En d'autres termes, quelle est ton unique selling proposition, c'est-à-dire en quoi tu te démarques par rapport à ta concurrence Qu'est-ce qui fait que ton client va acheter de chez toi et pas de chez quelqu'un d'autre Pour que tu me comprennes mieux, laisse-moi te donner un petit exemple. Euh, des pizzas, il y en a partout et il y a énormément de concurrence. Comment Domino's Pizza a su se démarquer par rapport aux autres concurrents et qui a fait son succès Qui a fait qu'aujourd'hui, euh, elle est connue pour ça Elle s'est dit, OK, moi, toi tu es mon client, ma manière avec laquelle je veux me différencier par rapport aux autres, tu sais quoi, tu commandes une pizza de chez moi. Si au bout de 30 minutes tu ne l'as pas reçue, tu sais quoi, je te l'offre. Ça c'est une promesse. Alors quelle est ta promesse par rapport à ton secteur d'activité, par rapport à ce que tu vends Si tu l'as, tant mieux, profile la teste-la auprès de ton environnement pour voir si elle est suffisamment puissante. Si ce n'est pas le cas, trouve une promesse. Euh, à ton client, c'est-à-dire ton USP. La deuxième stratégie très puissante, c'est qu'on a un cerveau qui ne fonctionne pas avec les lettres, il ne fonctionne pas avec les chiffres, il fonctionne avec des images. La preuve, je te la donne tout de suite. Si je te dis pomme, dis-moi sincèrement, est-ce que tu l'as écrite ou tu l'as imaginée Je connais la réponse, tu l'as imaginée. Donc, un client n'achètera jamais une image n'achètera jamais une lettre, n'achètera jamais un chiffre, il achètera quelque chose qui s'appelle un imaginaire. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle une vision. Quand vous voulez, vous êtes dans le secteur immobilier, plutôt que de parler de l'immobilier et on est orienté sud et on est orienté nord et finalement, il est fait quatre étages, etc. Non, c'est de faire vivre l'expérience. La personne achète une émotion. D'ailleurs, dans le film « Wolf » de Wall Street, euh, DiCaprio, qui est une histoire réelle, inspiré, je pense, d'une histoire réelle, DiCaprio, à un moment donné, il avait cette habitude après de dire « Tiens, vends-moi ce, ce stylo. » Beaucoup de gens ne savaient pas vendre le stylo jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui a fait. Imaginons que tu as un contrat à vendre en ce moment et, et que sur lequel tu as travaillé pendant des mois et des mois. Mais présentement, au moment de signer ton contrat, tu sors un stylo euh, que tu as acheté euh, au prix du marché. Il est complètement euh, bousillé parce que tu l'as payé très très très peu cher. Quelle image ça donne de toi Quelle image ça donne de la future collaboration que tu vas avoir avec cette personne Mais maintenant, imaginons que tu es ce stylo qui lui... Il est euh, d'une fabrication euh, allemande, euh, costaud, euh, il, il, ne, il ne rature jamais, enfin l'encre ne coupe jamais, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Il a d'abord vendu l'expérience, il lui a vendu l'imaginaire, il l'a mis dans une situation. Donc on n'était pas à propos d'un stylo. Jamais ça a été l'histoire d'un stylo. Les autres ont toujours voulu vendre le stylo. Et en fait, quand vous vendez l'objet, vous ne vendez rien. Par contre, ce que vous devez vendre, c'est l'expérience. Parce que je vais vous dire, les gens achètent par émotion et ils le justifient par la logique. Je vais le répéter, les gens achètent par émotion et ils le justifient par la logique. Donc, vendez de l'émotionnel, mettez les personnes dans une situation où elles vont vivre quelque chose de transcendant et là, vous allez gagner son cœur. La troisième étape et qui est cruciale aussi, c'est la preuve. Donnez la preuve à votre client que votre produit en vaut la peine d'être acheté, d'être consommé, d'être expérimenté. En faisant quoi En partageant peut-être des témoignages d'autres clients. Peut-être qu'en partageant, en leur donnant des références qui peuvent, auprès desquelles ils peuvent vérifier que votre produit en vaut la peine. La preuve sera toujours un levier important par rapport à l'achat. Et la dernière des choses, elle est capitale, mon cher Watson, c'est l'expérience, c'est le call to action. Apple, on l'a a très très bien compris. Aujourd'hui, ils ont dans tous leurs stores, les plus grands du moins en Europe et ailleurs, ils ont créé un laboratoire, c'est-à-dire vous pouvez rentrer en tant que client. Essayer tous leurs produits, mais les essayer avec une formation sur place, etc. Qu'est-ce qu'ils vous donnent En fait, ils vous donnent la possibilité de tester le produit gratuitement. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous décider à l'acheter ou pas. Je viens de partager avec toi une stratégie très puissante avec quatre secrets que tu vas pouvoir implémenter dès maintenant. Laisse-moi en commentaire tes stratégies. Est-ce que tu as d'autres stratégies commerciales que tu as testées qui ont donné leur preuve euh, C'était Néhid Rachal, celle qui libère ton potentiel. C'est ça, et Allah vous